Alors, donc du coup, nous sommes de retour sur le centre du lycée Médès-Loroy pour le service national universel d'avril 2023. J'ai été rejoint par quatre jeunes, jeunes sans, sans S, sans fille. Euh, donc du coup, je vais vous laisser vous présenter, messieurs, donc dire d'où vous venez, euh, ce que vous, en quelle classe vous êtes, et puis euh, voilà. Bah, bonjour, je m'appelle Paul Villechien, j'ai 15 ans, je suis en classe de 3e, euh, je viens d'Angers. D'accord. Bonjour, je m'appelle Eliane Nangeuchot, je suis en première générale et je viens de Bretagne, plus précisément de Rennes. D'accord. Euh, bonjour, je m'appelle okay, vas <rire> <rire> Eliane Vasseur, euh, je viens d'Angers, je suis en classe de 3 D'accord. Euh, bonjour, je m'appelle Maxence Mac, euh, je viens d'une petite ville, enfin d'un petit village qui s'appelle Ardifort, mais on peut dire près de Lille, et je suis en terminale générale. D'accord. Euh, quel est pour vous votre engagement au sein du SNU Qui veut répondre, en premier. Engagement, <rire> engagement c'est-à-dire. Euh... Bah, genre euh, engagement, votre ressenti ou votre motivation. Ah, bah pour moi, Alors, personnellement, pour moi, c'est pour. Personnellement. Personnellement, pour moi, c'est pour mon avenir, pour ensuite <rire> aller à l'armée, pour faire une préparation militaire en phase 2, et pour euh, du coup rejoindre l'armée. D'accord. Ok. Euh, moi, c'est pour trouver le cadre un peu de l'armée, pareil, euh, parce que. Bon, ça me plaît. OK. Et moi je suis venu ici pour euh, tout d'abord parce qu'on m'a beaucoup conseillé de venir euh, comme quoi on faisait des bonnes rencontres, que c'était un super moment et euh, super, voilà un super événement à faire et euh, au delà de ça ça peut... M moi j'ai comme objectif d'aller en fac de STAPS du coup de sport mm -hmm. et avoir fait le SNU ça rapporte des points auprès de Parcoursup. Okay. Euh, moi personnellement c'est pour le CV ça fait toujours faire un plus euh, vu que je vais être dans la police et tout. Mmh. Donc, euh, bah voilà. Ok. Euh, que veut dire si vous connaissiez pas le SNU Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous euh, Je sais pas vraiment ce que ça pourrait représenter. Mmh. D'accord. Le droit de dire deux mots tu peux... Non, ça, c'est n'est pas. La... Non, tu peux dire ce que tu veux. En ah. fait. Euh, pour moi, rencontre et aussi euh, discipline. D'accord. Ok. Moi, au début, je voyais ça comme un peu le service militaire, mais en vrai, c'est beaucoup plus cool. D'accord, ok, ça marche. Ouais, et moi, je veux bien avouer que je n'ai pas d'idée non plus comme Paul. D'accord, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Si vous deviez faire un bilan de votre première semaine sur le centre, sur les activités qui ont été faites, qu'est-ce que vous diriez bah Qu'on fait des bonnes activités, qu'on fait beaucoup de trucs, beaucoup de choses. Par exemple, on allait à la ProBranche tout à l'heure. C'est... Du sport et c'est bien okay. ouais c'est cool ça ouais, je trouve ça super bien aussi ouais c'est vrai que tout ce que déjà tout ce qu'on voit ici c'est tout totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir que ce soit en cours ou même dans la vie d'habitude et puis c'est vrai qu'on fait plus de sport déjà donc euh, moi personnellement étant donné que j'aime le sport mmh. ça me va mais c'est vrai que Ouais, après faut pas venir ici genre juste pour euh, profiter d'être avec les potes et tout. faut, ouais, faut savoir garder certaines, euh, certes, une certaine discipline. Et puis, et puis aussi la cantine, c'est super bon. <rire> c'est vrai ça. que personne ne m'en a parlé de la, de la nourriture. Ah si, de... c'est bon. Si on là, on a mangé pizza. Ah oui. Les cuisiniers, moi je les félicite quand même. Ouais. Ils sont Félicitations. Est tout Parfait. Parfait. Ok. Euh, Est-ce que pour vous c'est important de faire ça Bah Oui, parce que ça permet de... une certaine discipline au sein des gens de recadrer peut-être certaines personnes qui savent pas vraiment que faire et où ils sont. Donc pour moi c'est une bonne chose. D'accord. Oui. Ça permet aussi un cas de discipline, pareil mmh. comme tu as dit. Aussi de se sociabiliser, parce qu'il y en a qui sont renfermés. Non, sinon ça va. Ok. Ouais aussi, c'est aussi une expérience à faire. Super bien. Voilà. Je vais être honnête, j'ai oublié la question. <rire> Est-ce que c'est important pour toi de faire ça euh, bah Je pense que oui, c'est très important à mes yeux, mais je pense qu'il faut quand même que ça reste dans la limite du facultatif. D'accord. Si euh, pour vous, vous deviez résumer le SNU, le SC, je vais refaire ma phrase, si vous deviez décrire le SNU en un seul mot cohésion, D'accord. discipline, super cool. De mots, ça compte. C'est pas grave, non mais c'est pas grave, hein, s'il y a deux mots. Deux mots, j'avoue que là, il y a beaucoup de mots qui me, qui me viennent en tête, que ce soit. Euh, c'est, Enfin, je sais pas. Il n'y a pas de mots, c'est bien, mais faut. Ouais, c'est tout. C'est en fait, c'est bien. Ok. Super Et euh, chouette. Dernière chose, si vous deviez changer quelque chose là tout de suite maintenant avec une baguette magique, qu'est-ce que ce serait Bonne question. Ouais. <rire> Euh, le, je dirais le temps de sommeil et peut-être éviter de nous dire 5 euh, minutes avant qu'on doit se ranger en bas qu'il faut changer de tenue <rire> d'accord ok pourquoi pas c'est tout, tout oui. en vrai tout pareil hein. ouais. Ouais, les heures de sommeil quoi. ok ça marche, bah, écoutez merci messieurs d'être venus bah, merci à vous, merci merci à à vous. vous. Bah, écoutez, on va passer à d'autres personnes et puis euh, on vous dit à plus tard ouais. ah, à oui. plus tard, merci bonne soirée